Aujourd'hui, les données sont partout, qu'elles soient privées, publiques, à caractère commercial ou scientifique, elles représentent des volumes colossaux. Des données numériques disponibles et présentes dans toutes les disciplines. Leur traitement est à l'origine de nouveaux algorithmes et de nouvelles percées scientifiques sont rendues possibles. Face à la complexité et au volume des données auxquelles nous sommes confrontés, comment s'y retrouver Comment les traiter, les analyser et surtout, Comment les faire parler Le Data Intelligence Institute of Paris a pour ambition de créer des synergies, des interactions entre des experts de renommée mondiale de disciplines différentes. Informaticiens et mathématiciens, chimistes et physiciens, biologistes et médecins, sismologues et vulcanologues, astrophysiciens ou encore linguistes, sociologues et avocats, combinent leur expertise et travaillent autour de projets interdisciplinaires. Comment mieux prévoir les éruptions volcaniques Quelles sont les conséquences d'une anesthésie générale Comment faire pour que les voitures roulent en autonomie L'EDIP a pour ambition de rendre possible une nouvelle vague de découvertes scientifiques et avancées industrielles qui n'auraient pas pu voir le jour autrement, qui est basée sur les observations détaillées de notre monde, c'est-à-dire sur l'analyse intelligente des données.